Mes pieds sont trempés là, en plus toi tu pousses pas Se reposer Attente... Réalité... Oh Sentir une fleur Attente... Hmm. Réalité...